On a un site internet, tu n'as pas un site internet, tu nous donnes des infos. Quand nous commençons des projets, quel site internet va vous faire Arrêtez-vous, il faut débattre. Qu'est-ce qui est important Moi, terre le faire, il On laisse son ma faille parler, s'il vous plaît. c'est ça qui est important. Je ne vais pas me focaliser sur le site internet, parce que aussi, terre mettre en place, il fallait commencer à parler de ce problème. S'il y avait eu une conception, le site terre mais quand on a aussi commencé à -hmm. faire des cas, il y a eu des gens qui ont parlé de l'opportunité aujourd'hui de terre. Peut-être qu'ils voient l'opportunité du terre. D'autres pour voir autre chose. Mm -hmm. Mais pendant tout ce temps, la terre a déroulé. Parce que je ne sais pas si je suis un archiviste qui en place le terre. Ils ont des casses sur le montant et tout. Ils à ce niveau. Il fallait que les Sénégalais, depuis ce temps-là, nous pas de alerter, étant du Sénégal. D'expliquer expliquer ce qui se passe pendant que montant de la Et ça aussi, Abdraman, c'était intéressant, c'était important. À ce que vous mettez en place Terbi. Comme vous l'avez si bien fait en tenant une conférence de presse pour parler avec des journalistes. Dès le début, il annoncé conception, il devait aussi organiser des conférences de presse pour dire aux Sénégalais voilà ce qui se passe. Oh, non, attends, oh, non, oh, attends, attends, oh, oh, même même, moi. Il y a oh, une oh, opportunité. Oh, oui, non, a une opportunité. Il y a une Il y a une opportunité. a Certes, mais dans une situation difficile avec les impactés et tout, moi, je n'ai jamais entendu, en tout cas, parler de ça. Je ne l'ai jamais entendu. Et il fallait en parler. Parce que tu es Sénégalais, tu refuses quoi impacté l'impact de situation là où tu habites. Tu sais que la terre, la terre, casquette, sol ou population tu ne l'as pas. C'est-à-dire que aussi, tu une tu dès le début. Parce que des commence à nous dès le début. Mais il y a une phase finale, la réalisation. La terre est commencée à se dépasser. Ça aussi pour revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Ça ne pose pas problème. Non, non, non, madame. Ça ne pose pas de problème. Parce que, parce que... Man... 바ille, parce que là, moi, je suis à l'aise, quand je parle dernière pas. j'ai parlé que 568 milliards. Je ne sais pas comment on a chiffré. Je ne sais pas comment on dit le président. Je ne sais pas comment on a dit le 568 55 km. 36 km a commencé, 568 milliards. T'as inauguré. Monnaie, 780 milliards. Ça dit là, M. le ministre, il y a un Sénégalais. Pour une différence de près de 200 milliards. vous mm y -hmm. a un peu Sénégalais. temps, Sénégalais. Lisez le président de l'Orne, on commence à y en Parce que c'est le président de République. Ça lit le président de l'Orne, il y a un peu de Mais ça n'a pas été fait. Il y a eu des doutes dans l'esprit des Sénégalais. Il fallait le faire pour que nous sachions réellement, là nous montrons 568 milliards de 780 milliards. Lolo, amour. Maintenant, il y a un problème qui nous avons sous les infections. Parce que Taïterbi, terre, point c'est le un gros C'est des un gros Or, mais avec 1000 milliards ou avec 780 milliards on peut désengorcer dakar sans passer par la terre ça veut dire que si on a 700 et quelques milliards ku nek a 780 milliards lañu yob est tambaku nga lañu est kaola saint louis de yob ko fixer les jeunes fixer créer des infrastructures à partir de là sans pour autant que les gens viennent à dakar situation Modernité nous. Quand vous connais, les gens ne veulent pas qu'il y ait une modernité. Il faut moderniser. Mmh. Il faut mmh. de nouvelles technologies. Lolo, quand vous connais, sur le bout que tirez-vous N'importe quoi. De plus en plus que en terre, beaucoup de gens les décardent par jamia. Il faut le coût sera beaucoup plus exorbitant parce qu'elle n'est en terre. Beaucoup est à voir filter. C'est comme le le le le le truc après le ou à cent ans. Il fallait détruire des maisons, il fallait refaire, il faut fallait telle telle, telle chose, bien remettre en état. C'est beaucoup de l il a des coups. Et c'est ce qui peut porter préjudice parfois... Ce de qui est le sénégalais et la lamda. Donc c'est ça. Aujourd'hui, l'objectif c'est de déjengorger Dakar. Ou régler le problème des embouteillages. Bien que ça ne se règle pas. Donc ça, c'est ce qui est le cas. communication que vous devriez faire réellement. Sur la terre. Sur le montage financier. Surtout, il y a une phase de déjengorger Dakar. Parce que le 14 décembre le Président a Je pense 2014 ou 2016. C'est ce qui lancé le 19 janvier 2019, l'a fait inaugurer. Mais tu vous venu pour 2021, à la fin de 2021, vous êtes inauguré, mais vous expliquez-vous. Vous Ça va permettre maintenant au Sénégal de savoir que ce n'est Mais s'il n'y a pas de communication, les gens vont se dire qu'il y a quelque chose de là. Donc, on est en l'aise quand on parle du terre, de ses impacts, de ses conséquences et tout. On est en l'aise. Mmh. Parce que, d'où taille, le nid revoir. Il faut que nos leaders qui sont là soient là que aussi nos là. qui sont là que et là là là que nous là que nous là que nous là que là et que nous là que nous là que nous là que nous là que mais d'accord, mais là, la TV déjà. Mais pourquoi, dès le début, commencez-nous à ma conibou C'est Nous la réalité. Nous, terre avec toutes ses conséquences, les inondations et tout. Je n'ai jamais entendu Abraman Abramandou, moi j'aime ma ville. Je n'ai jamais entendu parler du problème aujourd'hui des inondations, de ses impacts. Il a mis conséquences, Mousouram. Il en ouais, ah, a, a le droit. Ouais mais comme il n'y pas aujourd'hui qui n'a pas le droit. Mais moi, Parce que... Non, non, non. Non, Frère, non. Non, non. Non, non, c'est pas ça le C'est ça le ça le ça C'est de la ça le malheur je ne le problème. le C'est ça C'est le C'est le C'est le C'est la alors que vous qu'ils commencent à voir que tu as failli, tu vas faire des filles, il faut les faire ceci, il faut les faire, faire cela. Il faut dénoncer, il faut dire qu'il y a des choses qui se passent, ils ne devaient pas le faire. Alors que tu laisses les gens faire, dès que tu vas faire une phase de gestion, tu vas faire une phase de gestion. Non, non, non, non, je ne serais pas d'accord avec eux. Ah, tu ne peux pas dire pas, je que je serai d'accord avec ces régalés qui hier, qui hier pendant la conception dure terre. C'est là en ce moment-là que les gens devaient se dire non ça nous accepterons pas parce que voilà ses conséquences pas. là-bas je ne te parle pas avec toi. Je m'adresse à Non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non a. Bater, même sur le canal le canal le grand canal mm -hmm. le il y a eu des solutions quelques solutions parce que nous sommes ni le, -le ministre de la pas -INE. chaque jour nous avons taxaw casse taxaw du yuru ne li duñ bien que c'est ça qu'il faut faire mais bon, ñé ba tok bu le carrément même les impacts qui sont là-bas non non c'est ça non. Ça ça le il faut de disposition le plus vite possible. Mais il faut pas aller à une phase finale. D'accord, maman. Ne ramener pas que Lui, le conseil municipal, bien qu'il ne vienne plus depuis le début, il est conseil municipal de la ville de agressé par la base de la mer. Le qui est agressé par la terre, le est agressé aujourd'hui par le tour de on ne les a jamais entendus parler de ce problème. D'accord, Omar. Bon, C'est pas aujourd'hui. C'est pas. aujourd'hui. Ce n'est pas. Si, C'est bon, Je ne parle de de de de pas de terre. Je ne parle pas de terre. On parle de terre là Demain terre là On va y revenir. On parle de Demain. Je ne veux pas me focaliser sur les partenaires financiers, moi. Ah, mais tu peux ne pas. On va y revenir. Peut-être il va nous parler. Pourquoi les 200 milliards ce surplus de 200 milliards. Je ne veux pas trop me focaliser. Moi je n'en ferai pas un débat technique. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines qui sont au niveau de la ou qui sont à niveau du risque, il est intéressé. Les... Il est intéressé, moi, il, il les a impacté. Préparé, voir, est intéressé. Il a avoir une approche commerciale. Approche on, commerciale. On, on va y revenir.